Bien, merde. C'est quoi Hein Non, vas-y, vas-y, vas Oh là, putain. Non, c'est pas c'est pas c'est pas non. Mais non, c'est c'est pas ce que je regarde la progression. Oh, les putes. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très intéressante. Pimous, est-ce que t'es une pute La reine des putes. Euh, les gars, on part du postulat que lorsqu'une fille met des photos Ness un peu sexy sur les réseaux, on entend souvent, on voit souvent des commentaires comme quoi, ouais, bah. T'es une pute. Ouais, et on, genre, on ce peut le dire ça sur Pute, tu peux le voilà. dire. Euh, et... Est-ce que nous, vu qu'on le fait aussi, on est des Parce que si vous regardez les influenceurs fitness et euh, les meufs. On est tout tout, nu fond, tout le temps. On est toujours tout nu. Voilà, c'est le. On va montrer notre shape, on va montrer les cuisses. Euh, des fois, on va avoir un peu le caleçon. C'est vrai. On va, on va bien baisser le short pour, pour le, pouvoir la le lever. Donc, si les meufs euh, sont critiquées autant, pourquoi pas les mecs Ouais, c'est pas faux. Est-ce que tu veux qu'on parle du postulat que eux, les abonnés, disent que c'est des putes et nous, on doit des Nous, on dit pas que c'est des putes. Hein. Moi, je vais donner okay. mon avis là-dessus. Ouais, mais tu vas pas dire que les meufs, c'est des putes. Non, okay. parce que okay. c'est pas du tout le cas en fait. À mes yeux, non, c'est. Mon avis, je le donnerai après. Okay, ouais, vaut mieux. Déjà, est-ce que pour toi, un homme qui va montrer ses pecs, son dos, ses bras, ses cuisses, ça équivaut à une meuf qui va se mettre en string et montrer son cœur Moi, je pense surtout que c'est par rapport à l'objectif final si ton objectif c'est de motiver des gens comme nous, c'est normal qu'on montre le travail, nos muscles, ça marche sur moi, si j'ai des gros pecs, je vous les montre comme ça vous pouvez vous motiver je peux vous motiver, je peux vous dire bah voilà achetez mes programmes, ça marche pour moi, ça marche pour vous je suis d'accord, si par exemple, si maintenant je le fais pour attirer une commune ZemZem, une communauté homosexuelle, je vais faire des photos pareilles où je vais montrer mes pecs, ce sera peut-être d'autres poses pour que ça soit un peu plus sexy parce que les mecs sont moins réceptifs à ça que les mecs en fait ça dépend du public visé aussi, que vous regardez sur nos Instagram, par exemple DJ Fitness et puis PimousYT, la majorité de notre public, c'est des hommes. Ouais, ouais c'est vrai mais après c'est pas des, des hommes attirés par les hommes voilà. c'est beaucoup d'hommes qui nous prennent comme modèle d'inspiration nous on est là pour les motiver ils vont ils vont trouver notre corps esthétique mais pas dans le sens où Attire. ça va ça va les exciter sexuellement après peut-être ils bande on sait pas hein. ça c'est possible ouais, hein. dans l'eau c'est sûr qu'il y en a des on a déjà reçu des m comme ça mais ouais. on le fait pas pour euh, bah, les homosexuels hein. on le fait vraiment pour motiver les gens à se transformer physiquement c'est ça et aussi pour nous euh, maintenant au niveau des influenceuses fitness qui font exactement la même chose que nous leur objectif c'est de motiver les gens oui. c'est pas forcément d'exciter les kikis des hommes. C'est vrai <rire> qui <'a> dit <rire> Ben, des gens, honnêtement, moi, il va y avoir deux styles. Il va y avoir les meufs bah, qui ont un Instagram, un OnlyFans, etc. Mais qui vont faire uniquement des photos sexy, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre des photos sexy, ça veut dire elles vont mettre en avant le fait qu'elles ont des grosses fesses. Elles, elles ont travaillé pour les avoir ces fessiers là. Donc il y a des filles qui vont aussi se dire je veux les mêmes. Ça va forcément attirer des hommes, mais ça c'est parce que les hommes c'est des chiens. on n'y peut rien, les hommes ouais. c'est des gros chiens. On on va pas avoir souvent de meufs euh, sur nos Instagram. C'est ça. Alors que les meufs fitness elles vont avoir beaucoup de doigts. C'est ça. Hommes qui parce que les hommes c'est des gros chiens, on va pas se mentir. Euh, les hommes sont plus cul que les meufs, il n'y a pas photo. Après il y a une différence entre une meuf qui va mettre sur Instagram des photos de son cul en mode fitness, elle le montre etc. C'est ses atouts, elle a pour elle a droit quoi. de les mettre en avant. Tu parles des poses qu'elles exagèrent genre au niveau des cambres non elles peuvent exagérer honnêtement ouais. moi ça me dérange pas forcément c'est comme nous on se met en avant voilà, on va exagérer pour être plus musclé c'est ce logique voilà donc euh, lorsqu'on fait une photo pour Instagram on essaie de se mettre dans en valeur en valeur donc on prend l'angle le meilleur qui nous bien rend sûr. le mieux donc si elles font ça c'est pour montrer qu'elles sont un gros boule donc bien euh, sûr que, que leur euh, travail euh, en salle fonctionne et si nous on commence à, à se mettre de profil aussi c'est pour accentuer bien euh, sûr en v, vous voyez pas pour dire euh, venez je suis ouverte hein. et après il y a deux styles tu vois il y a les meufs qui ont des photos sexy entre guillemets elles vont se mettre en avant oui elles sont en string etc mais bon voilà t'as des meufs en string sur la plage ça va faut arrêter d'être en chien non plus pour moi honnêtement ces meufs elles ont un only fan il y a des mecs qui vont payer etc est-ce que ça fait d'elle des putes non parce que elles mettent en avant leurs atouts etc si les mecs sont prêts à payer pour voir ça alors qu'il y a tout sur internet en soi c'est pas la faute de la meuf elle elle prend juste l'argent là où il y a l'argent moi si on me disait tu te mets en caleçon sur only fan tu fais de l'argent tu mets mon caleçon, bah, en caleçon frère en caleçon il y a rien bon, en caleçon tu peux te mettre sur la plage en fait, il y a prochaine Only fan de pimouss non mais je en caleçon il y a rien à partir il y a des rapports sexuels. Il y a des mecs dans des magazines en caleçon. Est-ce que c'est des putes Non. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. En revanche, une meuf qui sont une fan, elle va se mettre en train de dessus. C'est un concombre, on va dire. Voilà, à partir... Là, ça commence à, à être partir une... du moment où voilà. c'est porno, si là, si c'est sexuel, là, ça devient une pérille papeticielle. <rire> Après, ça, on n'a pas le droit de le dire. Bah non, mais c'est la vérité. Mais euh, voilà, si l'objectif c'est de motiver des gens, si c'est du ça. fitness tout ça. Pas considérer que ça comme euh, des putes. C'est ça. En fait, si une meuf elle fait des photos artistiques de son corps, Qui t'a été un peu dénudé, vite fait, ça va, ça reste artistique. En revanche, si la meuf c'est sexuel ce qu'elle fait et qu'un mec paye pour acceptation de l'invitée, en gros c'est comme payer pour une prestation sexuelle, ce qui fait de toi, voilà. Ah, bon, je suis désolé, mais c'est la vérité, gros. C'est la vérité. Ah non, mais c'est la vérité. <rire> ah, gros. Je sais pas si c'était une bonne idée. Dites moi en commentaire si ce sujet de vidéo était une bonne idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas Une meuf qui met des photos sexy, y a rien. C'est pas pour autant qu'elle se respecte pas. Elle est encore. Elle le montre voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tant qu'elle se met pas tout nu dans la rue, moi je m'en bats les couilles, tu vois. Parce qu'en soi, pour aller avoir tout nu, il faut cliquer sur un iFan, faut le vouloir. Qu'elle s'exhibe pas vraiment. Alors qu'une meuf qui fait des.. Bon, c'est différent. Je sais pas où on veut en venir en fait. Je sais pas pourquoi on a fait cette vidéo. Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est bien. Au début, t'as c'était pas des Mais en fait, voilà, pour nous comparer à ces meufs là, les meufs. Ah parce qu'en fait, moi, si moi je commence à how des meufs sur un iFan par exemple, me filmer en train de faire des dingueries qu'une meuf sur un iFan, ce qui n'arrivera jamais, je en couple, mais ça fait moins de pute. Je suis désolé, si les gens payent pour me voir ou par exemple d'autres hommes ou d'autres femmes, je suis une pute. À partir du moment en fait où tu vends ton corps... Voilà, c'est ça, où tu le sexualises à la mort... Et tu le sexualises... T'es une pute. Pour la majorité des gens, t'es une pute. Voilà. Entre autres. Eh hey, Rob, il le dit hein, des meufs qui les reçoivent, il dit, est-ce qu'on peut dire que t'es une pute Y a rien, c'est bon. Oh, merde. Moi, bon, si on a décidé de faire ce sujet de vidéo, c'est parce que justement, à chaque fois, je l'embête avec ça. Je le dis toujours, Pimou, c'était une pute, parce que tu te mets tout nu sur les réseaux pour avoir des likes, pour avoir de l'argent. Une pute, je suis fier de mon corps. Mais bon, en fait, vous comprenez que si l'objectif visé c'est de motiver les gens et de montrer nos résultats, c'est ça. Et voilà. même. En fait, je crois qu'on se sentait mal. On avait besoin de le dire. Non, mais même dans <rire> la manière de faire. C'est ça, en fonction de pourquoi tu le montres. Et même après, tu peux dire oui, mais c'est pour motiver. Tu te mets comme ça, on voit ta znen. Tu peux pas me dire c'est pour motiver. Il on voit jamais ma me sur les. Jamais. Bout. Des fois, on voit ces là aussi. Vous faites ascension. Quand il met des survêtements, vous voyez Restez bien assis. Voilà une photo de lui devant Basic Fit. En pantalon, il est super bien habillé. Je vais faire le montage. Ça fait des grosses couilles. <rires> c'est vrai, que une femme. vrai. <rire> Le problème qui s'est posé, nous, on voulait aussi parler de ce sujet. C'est pas qu'on on nous dit qu'on est député et tout. On le pense pas. C'est juste nous, on en rigole entre nous. On en rigole entre nous. Mais c'est parce que lorsqu'on a commencé les réseaux, bah, nos copines n'étaient pas pour le fait ouais. qu'on se mette tout nu. Et nous, en fait, on comprenait pas. Parce que pour nous, bah, t'étais une pute seulement si c'était une meuf et qui, qui montrait son corps un homme une femme c'est la même chose en soi mais maintenant qu'on travaille là dedans qu'on comprend qu'en fait on fait pas pour attirer sexuellement des gens mais pour motiver d'autres personnes c'est ça donc que ce soit un homme ou une femme tu le fasses il n'y a rien de, de totalement d'accord que ce soit un homme ou une femme qui est un homme en caleçon la femme en culotte la femme sera beaucoup plus sexualisée parce que c'est une femme parce que les hommes sont un chien donc ils vont sexualiser ça c'est vraiment pour ça voilà, c'est F... uniquement pour ça FF féministe. Ça y est, c'est J. Si y a des guerrières dans la communauté, n'hésitez pas voilà. dans les commentaires. On veut le savoir. Je crois qu'on n'est que 3% en termes de filles. Ça. Donc on le fait pas pour séduire non plus un, un public féminin. Non. Ceux qui non. vont regarder euh... cette vidéo, c'est les hommes. Mais si votre regard peut changer sur ça, ça peut être une bonne chose. C'est ça. C'est la manière de faire les choses qui fait si c'est bien vu ou pas. Bon. La meuf, elle peut mettre aussi des photos d'elle juste en string et mettre euh, venez me démonter ou quoi. Là, ça fait. Euh... Ça ah. fait rien. Hein Il y a des filles qui ont le droit ah, de faire non. ça. Ouais. Bah, non, ça fait. Euh... Si ta copine, elle le fait. Elle meurt. Elle meurt, frère. Un ouais, elle, là, la fou, elle meurt. Ça, meurt. Ça fait une euh, bonne vidéo. Pour maintenant, si vrai. Vraiment, les moules, les huîtres, tout ça, ça vous intéresse Allez pas chercher ça sur Instagram, il y a tout ce qu'il faut chez Iron Meal. Ah, il veut placer ça comme ça C'était subtil. C'était subtil et je m'y attendais pas, je donc, croyais qu'il allait donner un site. Euh, donc les gars, haram. nouveau partenariat pour la FF, euh, merci de soutenir le projet en commandant. Vous avez moins 20% de réduction. 25% 25% de réduction ouais, sur tous les plats. Donc les plats coûtent entre 5 et 10 euros, c'est vraiment pas cher, protéiné. Vous allez, vous allez savoir exactement le nombre de calories que vous allez manger. Nombre de prots, nombre de produits glucides, français. puis, t'es acheté en, en France. En France. en France. Et c'est halal pour les musulmans, ça. les juifs. Donc, n'hésitez pas. Parfait pour moi. Nous, on vient juste d'avoir le partenariat là. On aimerait bien le garder. Ouais. Euh, parce que ça nous mange gratuit, Ça fait gratuit. On aime bien. Et euh, aime bien C'est un meilleur goût, j'ai remarqué. <rire> ah, c'est meilleur gratuit. Petite rot maintenance. Évidemment, vous le savez, maintenant, on travaille avec QNT depuis plus d'un an. Si jamais ça vous intéresse, code fitness fusion sur le site QNT, vous avez 20% sur absolument tout. On n'oublie pas le like. C'était fitness fusion. Abonnez-vous aussi. Parce qu'il ne dit pas, mais il faut s'abonner. C'est plus important que le like force. Et fun. Ouais, maintenant ouais, c'est ouais. quoi le deuxième sujet Je m'attends tout et n'importe quoi maintenant avec je te le dis. <musique>